bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter l'outil timeline d'Unity. alors qu'est ce que c'est que l'outil timeline c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de créer des cinématiques pour vos jeux très facilement alors je vais vous montrer tout de suite comment il fonctionne dans un exemple assez basique et vous allez voir que c'est pas bien compliqué et c'est assez analogue à l'utilisation de l'animation et de l'animator alors on va tout de suite euh, faire un petit exemple, j'ai ici récupéré comme vous pouvez le voir euh, une asset qui est euh, gratuite au niveau des asset store qui permet tout simplement d'avoir ici un petit parcours avec une route et un pont suspendu, ce qui fera l'affaire ici pour notre démo. Ensuite j'ai une Jeep, ici un modèle de Jeep assez classique récupéré lui aussi sur l'asset store gratuitement. Alors l'idée sera de faire une petite cinématique ici pour déplacer la voiture sur ce pont. Alors c'est un exemple simple mais vous allez voir qu'ensuite vous allez pouvoir adapter euh, à vos jeux sans aucun souci. Alors j'ai aussi positionné une caméra latérale et on peut voir que si je vais au niveau de l'onglet game, ça filme tout simplement la route ici un petit peu vue du dessus et euh, cette partie, euh, la partie ici qu'on voit là. Alors c'est volontaire, la voiture est un peu dehors et on va la faire aller jusqu'au pont ici. Alors, comment utiliser ici euh, l'outil Timeline Alors, La première chose que vous allez devoir faire, c'est aller sortir l'outil Timeline. Pour ça, vous allez au niveau de Windows, à partir de euh, la 2018.2 et D. On a le menu Windows qui est un peu différent. Euh, vous allez au niveau de Sequencing et vous avez ici Timeline. Donc, vous l'ouvrez. Et là, vous pouvez voir qu'ici, vous avez euh, To Begin Your New Timeline with Jeep. Pourquoi Jeep Parce que j'ai sélectionné Jeep. Cliquez ici sur Create et ça va créer un directeur Component. Un composant director. Alors moi l'idée c'est que je ne veux pas affecter euh, cette animation à ma jip. Je vais l'affecter à un empty, ce sera un peu plus simple. Donc je vais créer ici un empty que je vais renommer clip. Et maintenant euh, je vais pouvoir créer mon clip. Mais avant toute chose, pour qu'on puisse bien utiliser l'outil timeline, je vais le glisser ici en bas. Ce sera un peu plus simple. Voilà. Donc sur clip, maintenant je peux créer un director component. Je fais create. Et là ça me demande où le placer. Et on peut voir que j'ai clip timeline.player. Donc, ça va être parfait, je vais le mettre au niveau de ma racine, au niveau de mon asset. Donc, c'est fait. Alors, avant toute chose, on peut voir ici qu'on a notre outil timeline qui s'est ouvert. Mais si on va au niveau de notre projet, on peut voir qu'on a bien ici le clip timeline qui est ouvert. On peut le voir ici. Et si je vais au niveau de mon objet ici clip, j'ai bien un playable director, un composant playable director qui a été créé avec à l'intérieur en playable justement ce clip. Alors on peut voir que si un animateur est apparu c'est tout à fait logique vu qu'il va y avoir de l'animation. Alors c'est très euh, similaire ce Play App Director ici à, à l'animateur contrôleur. On peut de toute façon faire ici create et ensuite euh, si on recherche dans le menu on a de nouveaux timeline qui est ici. Euh, et vous allez pouvoir de la même manière voyez créer un nouveau euh, clip enfin ici un, un nouveau euh, timeline ici euh, voilà donc ça je tenais à vous le monter je le supprime alors on retourne au niveau de notre timeline et ce qui va nous intéresser maintenant on sélectionne notre objet clip et ça s'ouvre donc on a ici une interface assez similaire je dirais à celle euh, de l'animation tout simplement donc on peut voir ici preview, on a ici la possibilité de faire play au niveau de son animation, on a quelques bricoles ici qui sont assez intéressantes et on a surtout ici la petite roue de qui va nous permettre de choisir quelques options de présentation et notamment ici si on veut voir des frames ou des secondes, moi je vais préférer des secondes. Ensuite, au niveau de cette, euh, cette fenêtre et cet outil, bah, ça va être de la même manière euh, que l'animation. C'est-à-dire que si vous utilisez la, monnaie, vous allez, la molette de la souris, pardon, vous allez zoomer et dézoomer dans l'autre sens, évidemment. La petite barre ici qui vous permet d'aller à gauche à droite et vous pouvez évidemment zoomer et dézoomer encore ici. Donc là, je ne vous apprends rien. C'est un fonctionnement très classique au niveau d'Unity. Alors Ensuite, on peut voir que sur la gauche, ici, on a un clip et on a ici « Add ». On peut avoir ici pas mal de choses et ici, on a par défaut un, un clip animateur. Alors, On va le supprimer. Et on va voir comment on peut faire. Alors on peut faire un clic droit et de la même manière, on peut récupérer ce qu'il y a sur Add. Mais on va faire plus simple, on va prendre notre Jeep parce que c'est elle qu'on veut animer. Et on va la glisser ici. On peut voir que du coup, dès que je lâche, je peux choisir entre une Activation Track ou une Animation Track ou une Audio Track. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'animer cette Jeep. Donc je vais prendre ici Animation. Et là, on peut voir que j'ai Jeep Animator. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais devoir enregistrer... Ma mon déplacement Donc pour ça je vais cliquer ici sur ce petit bouton d'enregistrement On peut voir que ça marque ici recording Et je vais sélectionner ici ma Jeep Son outil de déplacement Et je vais le déplacer un tout petit peu pour avoir une image clé D'ailleurs on peut voir que cette image clé est ici Maintenant je vais aller me positionner bah, à peu près à 5 secondes Je ne veux pas que mon animation fasse plus de 5 secondes Et je vais aller déplacer cette Jeep Et la mettre ici au début sur le pont. On peut voir qu'une deuxième image clé est apparue et pour tester si ça fonctionne je peux déplacer mon curseur Donc j'ai fini mon enregistrement Je rappuie sur le bouton rect. On va zoomer un petit peu parce que là ça sert à rien d'aller plus loin, notre animation n'ira pas plus loin. Maintenant si je fais play, on peut voir que ma voiture se déplace bien ici sur euh, bah, ce que j'ai demandé sur le pont là. Donc ça c'est parfait. Alors au niveau de mon onglet game, maintenant si je lance mon jeu, qu'est-ce qui va se passer bah, On peut voir que ma voiture se déplace bien et elle passe devant ma caméra. Bon, évidemment là, jusque là c'est pas terrible. Euh, alors ça c'est euh, l'animation de ma Jeep alors j'ai que la, la Jeep a déplacé donc je ne vais rien faire d'autre maintenant par contre ce que je voudrais c'est justement cette histoire de caméra, je voudrais qu'on puisse voir déjà dans un premier temps derrière, donc je vais créer ici une nouvelle caméra et je vais l'appeler caméra euh, arrière alors vous les nommez comme vous voulez, hein. moi ici je fais quelque chose d'assez rapide et je vais positionner cette caméra arrière évidemment vous l'aurez deviné, derrière ma voiture donc je vais la positionner ici et je vais la monter un petit peu pour qu'on voit plus haut et je vais d'ailleurs lui faire faire une petite rotation sur le dessus pour que ce soit un peu plus sympathique et on va la monter voilà comme ça donc cette caméra arrière ici euh, déjà on peut voir qu'au niveau du def euh, bon, pour, pour, pour, pour le moment peu importe au niveau de ça on verra ça plus tard donc je vais aussi reprendre cette caméra arrière faire un ctrld je vais évidemment la nommer caméra avant pour avoir une troisième caméra et je vais venir la positionner ici euh, devant. Alors là, on peut voir que du coup, je vais être un petit peu embêté au niveau de la rotation donc je vais mettre 0. Voilà, je vais la positionner devant. Je vais lui faire faire une rotation de 180 degrés pour euh, voir le de dessus et euh, on va voir ce que ça donne ensuite au niveau de la position. C'est vraiment pas terrible. Alors, comme je l'ai fait arrêter sur le pont, voilà, je vais me mettre ici peu importe. Voilà, ici c'est pas mal. Donc j'ai mes trois caméras maintenant. Je retourne au niveau de mon clip. Et je vais ajouter euh, maintenant des, des, des tracks d'activation. Alors, pour ça, je vais prendre première, la première caméra que je veux qu'il qu soit rendue. Donc, ça va être la caméra arrière. Donc, je vais la glisser ici. Et là, on me demande activation track ou animation track. Bah là, du coup, c'est une activation track. Et on peut voir ici que si je lance, je vais mettre mon onglet game là pour qu'on voit plus clair. C'est qu'ici, j'ai bien euh, la caméra arrière. Alors, est-ce que c'est la caméra arrière ici je me suis peut-être trompé, non c'est bien ça, alors timeline, clip, voilà, on peut voir que j'ai bien la caméra arrière ici qui est positionnée. Alors quand je sors, je reviens ici sur la caméra avant, pourquoi Parce que euh, au niveau de ma scène, quand aucune caméra ici n'est activée, apparemment c'est celle-ci qui prendra le focus. Mais peu importe, là on va s'occuper de notre clip. Donc maintenant j'en voudrais d'autres, je voudrais aussi que la caméra latérale arrive à un moment donné. Donc je vais faire de nouveau, je la glisse dedans et je fais une cla track activation, voilà. Donc j'ai ici mes caméras. Et moi, je voudrais donc que ça démarre. On peut voir qu'ici, elle rentre dans le champ. Donc, ce que je vais faire, la première caméra qui est l'arrière, je vais la faire couper ici. Et je vais laisser ici la caméra. Euh, je vais activer la caméra ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que mon animation a joué comme ça. À partir de cette frame, vous pouvez voir qu'elle va bien passer devant. Et ce que je voudrais, c'est ici maintenant changer de nouveau. Et pour finir, mettre ma dernière caméra qui est la caméra avant. Donc, je fais la même chose. Activation Track. <rire> je vais réduire un peu sa durée peu beaucoup voilà et on va la glisser ici et maintenant si je joue mon clip je vais mettre mon onglet game ici qu'est ce qui va se passer voilà j'ai bien ici ma voiture qui passe devant de ma caméra j'ai bien un switch des caméras avec un déplacement de cette caméra Donc, on pouvez voir que c'est assez sympa mais il y a encore quelque chose qui passe très réaliste, regardez, ici j'ai ma voiture qui se déplace et les roues ne bougent pas, c'est quand même dommage pas très réaliste, alors on va remédier à ça alors qu'est-ce qu'on va faire, on va re de nouveau revenir au niveau ici de notre animation de Jeep alors, Vous peut voir qu'avec la caméra j'ai terminé alors avant de faire justement cette animation de roue qu'est-ce qu'on peut faire, on peut ranger un peu ça, parce que quand vous avez beaucoup de clips d'animation c'est compliqué Donc, vous faites add et vous pouvez faire un track group le track group, vous mettez ici par exemple vous le nommez caméra, c'est à dire que à l'intérieur ici je vais stocker tous mes caméras je vais prendre mes trois caméras et je vais les glisser à l'intérieur, ce qui me permettra maintenant, vous voyez, d'avoir quelque chose de plus lisible. Donc au niveau ici de mon animation, qu'est-ce que je vais faire Je vais me mettre à la première frame et je vais de nouveau enregistrer. Et qu'est-ce que je vais faire Je vais me mettre au niveau de la scène, et moi je voudrais ici faire une rotation de mes roues. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ici mon objet Jeep, je vais prendre tous ces roues, les sélectionner, alors, Je pourrais faire que celle qu'on voit, hein, mais là, je vais faire les quatre. Et ici, je vais mettre une petite rotation, par exemple, à 1, histoire d'avoir une image clé à 1. Je vais avancer jusqu'au bout, et arriver ici à la fin, je vais mettre, par exemple, euh, en rotation sur X, je vais mettre, par exemple, allez, 1800, je ne sais pas, on verra ce que ça donne. Et là, on va voir que quand elle revient, normalement, on peut voir que mes roues tournent bien avec l'animation. Et ça, vous voyez, ça me permet maintenant, si je lance, je coupe mon enregistrement, si je lance ma scène, on peut voir... Alors Évidemment, il vaut mieux mettre l'onglet game et pas faire ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on va se replacer ici euh, au début du, du clip. Voilà. Je lance mon clip. Et là, on peut voir que les roues tournent bien sans aucun souci. Et voilà. Alors, par contre, on a pu voir que j'ai pas eu ma dernière caméra qui s'est activée. Parce que je me suis trompé. C'est là. Voilà. Oh là là, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, on relance ici le clip et on regarde ce qui se passe. Alors, on peut voir que tout fonctionne bien. Et on peut voir que je reviens ici. Alors, si maintenant je lance ma scène, euh, mon jeu carrément, et là je lance plus l'animation, qu'est-ce qui se passe ben, On peut voir qu'en fait, mon animation s'active dès le départ. Voilà, et je vois bien tout ce qui se passe. Et je reste ici sur cette, euh, sur cette caméra. Alors, pourquoi Parce que si vous regardez au niveau de mon clip... Ici, euh, au niveau du Play App Director, j'ai Play on Awake, voilà, qui me permet tout simplement de lancer l'animation. Si je le décoche, mon animation ne se lance pas et je reste sur la caméra, ici, qui est active. Comme vous pouvez le voir, ma latérale et ma caméra avant, ici, sont grisées, elles ne sont pas actives. J'ai juste ma caméra arrière qui est active. Pourquoi Parce que c'est celle-ci qui est active en premier. Donc voilà comment vous pouvez utiliser euh, l'animation, c'est assez sympa, vous pouvez voir que c'est très simple à utiliser. Évidemment ici c'est un GameObject, mon clip, donc euh, je pourrais tout simplement le désactiver euh, et l'activer à un moment donné dans mon jeu. Euh, voilà, ce serait aussi possible de faire comme ça. Voilà, euh, évidemment vous cochez Play on Awake avant, ce que je n'ai pas fait. Voilà, et là on peut voir que dès que je l'active avec du code, je pourrais faire un set active et mon animation se lancerait à un moment donné, que ce soit au début du jeu ou tout simplement à un moment donné euh, pour montrer quelque chose euh, au personnage. Voilà, donc vous avez ici, vous euh, voyez la, la simplicité d'utilisation de ça, c'est quand même assez simple. On va le relancer une dernière fois pour que vous le voyez en plein écran, mais c'est quand même très simple à utiliser. Alors, pardon, j'ai pas dû ici, alors euh, mon clip. Euh, le Play on Awake euh, et le clip, il est bien activé. Non, il est désactivé, voilà. Mais vous pouvez voir comment c'est très simple à utiliser. Il n'y a vraiment rien de complexe là-dedans. Euh, voilà, il faut avoir les, les faire des animations très simplement. Et on peut voir que c'est quelque chose de simple euh, et qui peut donner beaucoup d'effets à votre jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 7000. Donc, euh, allez, je compte sur vous partager les vidéos, de... j'espère qu'on va rapidement atteindre ces 7 cas, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye